Pourquoi est-il si difficile d'arrêter de fumer Vous en avez peut-être déjà fait l'expérience, arrêter de fumer peut s'avérer extrêmement difficile, surtout si on s'y attaque avec une mauvaise méthode. Mais pourquoi est-il si difficile de se séparer de ces ridicules bouts de papier remplis de feuilles séchées qui vous pourrissent la santé et vous coûtent beaucoup d'argent il y a deux voies d'explication. La première, c'est la dépendance chimique aux produits contenus dans la cigarette et notamment la nicotine. C'est pour cela que de nombreux fumeurs qui essaient d'arrêter de fumer mettent des patchs ou se tournent vers la cigarette électronique. Mais pour moi, la dépendance chimique n'est pas au cœur du problème, car lorsqu'on s'y prend de la bonne manière, on peut rapidement la dépasser. Ainsi pour moi, la véritable dépendance à la cigarette tient la seconde forme de dépendance, la dépendance psychologique. Car fumer, ce n'est pas que consommer un produit, c'est aussi et surtout des gestes, des habitudes, des comportements, des associations et des besoins émotionnels que vont venir combler vos cigarettes. En arrêtant de fumer, un fumeur va devoir se réinventer et changer bon nombre de ses habitudes, de ses façons de faire et de ses façons de penser et devoir aussi affronter d'autres problèmes dont il pensait à tort que la cigarette pouvait régler. Quels que soient les domaines de nos vies dans lesquels nous voulons apporter des changements, il est extrêmement difficile de changer et c'est pour toutes ces raisons qu'il est si difficile d'arrêter de fumer. Mais le tabac, on peut le dégager ensemble, alors abonnez-vous